Bonjour à tous. Je suppose que vous avez appris Impress 1 correctement et que vous l'avez compris. Impress 1 se termine ici. Dans la classe suivante, vous passerez un test pratique. Et d'après cela, vous passerez un test écrit conduit par Computer Shiksha. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez réviser certaines options parmi celles que vous avez apprises dans Impress 1. Pouvez-vous dire quelle barque d'outils vous utiliserez pour formater un objet? Pour formater un objet, nous utiliserons la barque d'outils Ligne et remplissage. Pouvez-vous nous dire? Ce qu'il faut faire pour transformer une diapositive de titre en diapositive vierge. Pour transformer une diapositive de titre en une diapositive vierge, il faut d'abord aller dans Mise en page des diapositives et sélectionner Diapositive vierge. Pouvez-vous dire de combien de façons vous pouvez insérer une nouvelle diapositive? Vous pouvez insérer une nouvelle diapositive de deux façons. Tout d'abord, vous pouvez aller dans le volet des diapositives, puis faire un clic droit et sélectionner l'option « Nouvelle diapositive ». Cela permet d'insérer une nouvelle diapositive. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le menu d'insertion et sélectionnez l'option « Nouvelle diapositive », ce qui permet d'insérer une nouvelle diapositive. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'entête et le pied de page? Les options d'entête et de pied de page vous permettent d'insérer la date et l'heure, un titre, une rubrique ou le numéro de la diapositive au bas de celle-ci. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'option Puce et la numérotation » L'option « Les puces et la numérotation » est utilisée pour faire des listes. Elle vous permet d'insérer des chiffres ou tout autre symbole devant les lignes. Que se passe-t-il avec l'utilisation de, de, de la conception de diapositive, vous pouvez modifier la conception de la diapositive. Maintenant, allumez tout votre ordinateur et ouvrez le fichier Impress. Avez-vous été en mesure d'ouvrir le fichier ou non? Venez nous dire maintenant ce que nous allons réviser dans la classe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez créer un fichier PDF. Vous utiliserez ensuite l'option « Dupliquer » pour créer une copie d'une image. Puis, vous montrerez comment utiliser l'entête et le pied de page. Et vous montrerez comment vous pouvez modifier le conception de la diapositive. Vous utiliserez également l'option « Animation personnalisée ». À la fin, vous montrerez comment un hyperlien est inséré et vous réviserez toutes ces options. Commençons maintenant la course aujourd'hui. Montrez d'abord comment vous allez insérer quatre diapositives. Chaque diapositive doit avoir une conception différente. Dans la première diapositive, choisissez la diapositive de titre dans la mise en page et tapez le paragraphe qui vous est présenté. Ensuite, sur une ligne, appliquez le formatage « Gras »,« Italique » et la couleur de la police. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et prenez son aide pour le faire. Apprenons comment changer le style et la couleur de police du texte dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, Cliquez sur l'option « G » qui indique « Gras » pour mettre le texte en gras. Cette option est située dans la barre de formatage. Vous voyez que le texte est changé en gras. Le raccourci pour cela est « Ctrl B ». Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, cliquez sur l'option « I » située sur la barre de formatage. Cette option rend votre texte en italique. Le raccourci pour cela est « Ctrl-I ». Vous pouvez soit utiliser le raccourci pour changer votre texte en gras et italique, soit utiliser l'option « Situé sur la barre de formatage. Ensuite, sélectionnez le texte entier. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de police située sur la barre de formatage. Une palette de couleurs apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Nous avons sélectionné la couleur orange. Vous voyez que le texte change en orange. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la couleur du police du texte et le mettre en gras et en italique dans un fichier d'impresse. prenez la diapositive VL suivante et faites un dessin de la Terre et écrivez quelques lignes à son sujet. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et prenez son aide pour le faire. Apprenons comment insérer un clip-back d'une Terre dans un fichier d'impresse. Tout d'abord,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 Cliquez sur le menu Outils et cliquez sur l'option Galerie. Alors, pour afficher Galerie, cliquez sur le bouton avec petit point comme on en vidéo. Voilà, la boîte de Galerie s'apparaît. Ici, sélectionnez le thème Environnement. Vous y verrez les différents cliparts à propos d'environnement. D'ici, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur le clipart Terre. Ensuite, amenez le pointeur sur Ajouter. Puis, cliquez sur l'option Copier. Voilà, le clipart d'une terre est inséré dans la page, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, masquez la boîte de galerie comme entrée en vidéo. Maintenant, vous pouvez déplacer ce clip dans la page où vous voulez. Pour le désélectionner, cliquez n'importe où dans la page. Ensuite, cliquez sur l'option texte dans la barre de dessin et placez le curseur dans la page et faites-le glisser pour créer une boîte de texte. Ensuite, tapez le texte sur la terre dans cette boîte. Puis, après avoir tapé le texte, sélectionnez le texte et cliquez sur le menu déroulant de l'option Taille de police, puis modifiez sa taille selon votre choix. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer un clip d'une terre et taper le texte sur la terre dans un fichier d'impresse. Dans la diapositive suivante, faites l'image qui vous est donnée. En cas de doute,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 Avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile et sélectionnez l'option Conception de diapo. Une boîte de style de diapo apparaîtra. Puis, cliquez sur Changer. Puis, cliquez sur le bouton Charger. Une autre boîte de charger un style de diapo apparaîtra. Ici, Sélectionnez « une catégorie », puis sélectionnez un modèle de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu en même temps dans la boîte de perçu. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie et quel modèle de votre choix. Ensuite, cliquez sur « OK ». Vous pouvez voir que l'aperçu de la conception que nous avons sélectionné s'affiche dans la boîte de sélectionner un style de diapo. Ensuite, sélectionnez le style et cliquez sur OK. Voilà, la conception de diapositive est changée, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Forme des symboles situé dans la barre de dessin. Puis, cliquez sur la forme Plaque Octogone. Ensuite, placez le curseur dans la page et faites-le glisser pour dessiner la forme Plaque Octogone. Puis, sélectionnez la forme et cliquez sur le menu déroulant de l'option Style de ligne. Et sélectionnez le style de ligne de votre choix. Ensuite, Modifiez la largeur de ligne, comme on trait en vidéo. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de ligne et sélectionnez n'importe quelle couleur de votre choix. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Style de remplissage et sélectionnez le style Bitmap. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu déroulant sur l'option Style de remplissage, et sélectionnez le style de bitmap de votre choix. Voilà, le style de remplissage est inséré dans la forme. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dessiner sur une plaque octogone et le formater dans un fichier d'impresse. Dans la diapositive suivante, faites l'image du cube qui vous est présentée. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment dessiner le cube dans une diapositive d'impresse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositive. Ensuite, cliquez sur l'option Nouvelle diapo ». Une nouvelle diapositive sera créée, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, Cliquez sur le menu déroulant de l'option « Forme de base » située sur la barre de dessin. Vous y verrez les différentes formes dans une petite boîte. Ensuite, cliquez sur la forme « Cube ». Puis, placez le curseur sur la page et faites-le glisser pour dessiner le cube. Voilà, le cube est dessiné comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format et cliquez sur le sous-menu Page. Une boîte de paramétrage de la page apparaîtra. Puis, cliquez sur l'onglet Arrière-plan. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Remplir et cliquez sur l'option Bitmap. Les différents types de bitmap apparaîtront. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel selon votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Si vous sélectionnez « Remplir comme assure, vous pouvez aussi voir les différents types d'assure. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de remplir selon votre choix. Si vous cliquez sur « Dégrader », vous y verrez les différents styles de dégradé. Après avoir sélectionné un des types, cliquez sur OK. Une boîte de paramètres de la page apparaîtra. Ici, vous voyez une question. Cliquez sur Non. Voilà, l'arrière-plan de cette page est changé, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, sélectionnez la forme et déplacez-la sur la page où vous voulez. Ensuite, modifiez la largeur de ligne en cliquant sur l'option Largeur de ligne. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Style de remplissage et sélectionnez le style de votre choix. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Style de remplissage. Sélectionnez la couleur de votre choix. Si vous voulez, vous pouvez changer le style de remplissage en Dégradé et sélectionnez le style dégradé de votre choix. Voilà, Dégradé est appliqué dans le cube. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de ligne. Ensuite, sélectionnez n'importe quelle couleur de votre choix. Voilà, la couleur de ligne est changée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dessiner le cube et le formater dans un fichier d'impresse. J'utilise maintenant l'option dupliquer pour créer un duplicata et dites ce qui se passe avec celui-ci. En cas de doute, Aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment faire les duplicata des images dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez la diapositive et sélectionnez l'image que vous voulez dupliquer. Ensuite, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur le sous-menu Dupliquer. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci majuscule F3. Une boîte de dupliquer apparaîtra avec les différents paramètres à modifier. Ici, vous pouvez définir les nombres de copies comme on en vidéo. Ensuite, Sélectionnez la couleur de début de duplicata comme montré en vidéo. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Puis, sélectionnez la couleur de fin comme on en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Voilà! Quatre duplicata sont créés d'une image originale, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez déplacer les duplicatas dans la page où vous voulez. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dupliquer les images dans un fichier d'impresse. Maintenant, avec l'aide de l'entête et du pied de page, montrez comment vous allez insérer la date, le texte et le numéro de la diapositive au bas de la diapositive. Si vous rencontrez un problème, faites-le à l'aide de la vidéo. Apprenons comment insérer l'entête et le pied de page dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez une diapositive. Puis, cliquez sur le menu Affichage et cliquez sur le sous-menu En tête et pied de page. Une boîte d'en tête et pied de page apparaîtra. Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton radio Variable. Ensuite, tapez Computer Shiksha dans la boîte Texte du pied de page et cochez l'option « Numéro de diapo ». Si vous ne voulez pas afficher « Pied de page » sur la première diapo, cochez cette option. Puis, cliquez sur le bouton « Appliquer partout ». Voilà, le pied de page est en tête et est inséré dans toutes les diapositives. Si vous sélectionnez la première diapositive, vous pouvez voir que le pied de page s'affiche. Et ensuite, cliquez sur l'option Diaporama. Les diapositives s'affichent en plein écran. Vous voyez que le pied de page s'affiche en bas de chaque page. Notez que le pied de page ne s'affiche pas quand on applique la conception de diapositive sur une diapositive. Alors, il faut sortir du mode plein écran. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer le pied de page et l'entête dans un fichier d'impresse. Montrez maintenant Comment vous allez appliquer une animation personnalisée sur tous ces textes ou dessins. Si vous avez un doute, consultez la vidéo pour le faire. Apprenons comment insérer l'animation personnalisée dans les textes et les images dans un fichier d'Impress. Tout d'abord, placez le curseur à l'intérieur du texte. Le boîte de texte apparaîtra. Si vous voulez appliquer l'animation personnalisée dans tous les contenus à l'intérieur de boîte de texte, il ne faut pas sélectionner le texte. Il faut seulement sélectionner le boîte de texte. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter. Une boîte d'animation personnalisée apparaîtra avec les effets divers. Vous pouvez sélectionner n'importe quel effet de votre choix, puis cliquez sur « OK ». Maintenant, l'animation est appliquée dans tous les contenus à l'intérieur de cette boîte. Ensuite, cliquez à l'intérieur de notre texte. Vous voyez que la boîte de texte est déjà sélectionnée. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter », puis sélectionnez « un effet d'animation de votre choix. Vous pouvez voir l'aperçu en même temps. Vous pouvez sélectionner n'importe quel effet d'animation. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Vitesse pour définir la vitesse d'animation. Ensuite, cliquez sur OK. Puis Sélectionnez une autre diapositive. Puis, sélectionnez l'image. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Puis, sélectionnez un effet d'animation de votre choix pour y appliquer. Ensuite, cliquez sur OK. Puis, cliquez à l'intérieur de texte pour faire activer la boîte de texte. Ensuite, Cliquez sur Ajouter. Puis, sélectionnez un effet d'animation de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, sélectionnez la troisième diapositive. Sélectionnez cette image et cliquez sur Ajouter. Puis, sélectionnez un effet d'animation de votre choix et cliquez sur OK. Ensuite, sélectionnez la quatrième diapositive. Sélectionnez un des cubes et cliquez sur Ajouter. Puis, sélectionnez un effet d'animation selon votre choix. Ensuite, cliquez sur OK. Puis, sélectionnez le deuxième cube. Cliquez sur Ajouter. Puis, cliquez sur un effet d'animation. Cliquez sur OK. Puis, sélectionnez le troisième cube et cliquez sur Ajouter. Ensuite, sélectionnez un effet d'animation de votre choix et cliquez sur OK. Puis, sélectionnez le quatrième cube. Puis, cliquez sur Ajouter et sélectionnez un effet d'animation. Puis, cliquez sur OK. À la fin, sélectionnez le cinquième cube. Cliquez sur Ajouter, sélectionnez un effet de votre choix et cliquez sur OK. Puis, sélectionnez la première diapositive. Pour voir les effets d'animation et les diapositives en plein écran, cliquez sur le menu Diaporama et cliquez sur le sous-menu. Diaporama. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci F5. Voilà, les diapositives s'affichent sur Grand Écran. Pour voir les différents contenus un par un, il faut appuyer sur la touche flèche du clavier. Continuez à appuyer sur la touche flèche du clavier. Pour voir le prochain contenu, vous voyez les différents effets d'animation que nous avons appliqués sur les textes et les images. Ensuite, pour sortir du mode plein écran, appuyez sur la touche échappe du clavier. Donc, c'est comme ça, nous pouvons appliquer l'animation personnalisée sur les textes et les images dans un fichier d'Empresse. Créez ensuite un hyperlien et montrez comment vous allez l'ouvrir. Si vous avez un doute, regardez la vidéo et apprenez en plus. Apprenons comment insérer un hyperlien dans un fichier d'Empresse. Tout d'abord, sélectionnez la diapositive dans laquelle vous voulez insérer l'hyperlien. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur le sous-menu Hyperlien. Une boîte Hyperlien apparaîtra avec quatre options ⁇ Internet, Mail and News, Documents »,« Nouveau Document. Vous devez cliquer sur l'option Document. Puis, puis, cliquez sur l'option ouvrir un fichier, comme on trait en vidéo. Une boîte d'ouvrir apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner le fichier que vous voulez ouvrir par un hyperlien. Sélectionnez un emplacement où le fichier est gardé. Puis, sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton ouvrir. Vous voyez que le nom et le chemin de fichier s'affiche dans la boîte de chemin. Vous pouvez aussi voir son URL. Puis, vous pouvez taper le texte dans la boîte de texte. Ici, nous tapons Leçon 4. Puis, cliquez sur le bouton Appliquer. Ensuite, cliquez sur Fermer. Voilà le lien avec le nom. Lesson 4 s'affiche dans la diapositive. Ensuite, cliquez sur le menu Format et cliquez sur Page. Sous l'onglet Arrière-plan, cliquez sur le menu déroulant de l'option Remplir et sélectionnez Dégradé. Puis, sélectionnez la couleur de dégradé de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Un message apparaîtra. En ce moment, cliquez sur Non. Voilà, l'arrière-plan de la diapositive sélectionnée est changé. Maintenant, vous voyez le lien avec le nom Lasso 4. Vous devez cliquer sur cet lien pour ouvrir le fichier. Voilà, le fichier est ouvert, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez maintenant travailler dans ce fichier si vous voulez. Vous pouvez aussi minimiser ou modifier la taille de ce fichier, comme on traite en vidéo. Vous pouvez modifier la taille de n'importe quel fichier, comme on en, en vidéo, pour que vous puissiez voir les plusieurs fichiers en même temps. Ensuite, maximisez le fichier dans lequel vous voulez travailler. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer un hyperlien dans un fichier d'impresse. Ensuite, convertissez votre fichier au format PDF. Si vous rencontrez un problème lors de la conversion au format PDF, regardez la vidéo et effectuez la conversion avec son aide. Apprenons comment exporter le fichier d'Empress en format PDF. Tout d'abord, cliquez sur le menu Fichier. Ensuite, Cliquez sur l'option Exporter comme PDF. Une boîte d'options PDF apparaîtra où vous pouvez changer les paramètres selon votre choix et convenance. Si vous sélectionnez le bouton radio Page, ça vous permet d'exporter le nombre de diapositives en format PDF. Si vous tapez le nombre 1, seulement une page sera exporté en format PDF. Ici, vous pouvez définir une plage de pages, comme on en vidéo. Si vous sélectionnez l'option Tout, toutes les diapositives et les pages seront enregistrées en format PDF. Puis, cliquez sur Exporter. Une autre boîte d'exporter apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner Emplacement où vous voulez garder votre fichier. Puis, puis, tapez le nom de votre fichier dans la boîte Not du fichier. Puis, cliquez sur Enregistrer. Voilà, votre fichier est maintenant enregistré au en format PDF. Pour voir, minimisez le fichier d'Empress. Comme nous avons enregistré le fichier sur bureau, vous y verrez une icône de PDF. Alors, cliquez deux fois pour ouvrir votre fichier. Voilà, votre fichier PDF est ouvert maintenant. Vous pouvez voir chaque page dans ce fichier. Ensuite, fermez le fichier et maximisez le fichier d'impresse. Donc, c'est comme ça, nous pouvons enregistrer un fichier d'impresse en format PDF. Nous terminerons le cours d'aujourd'hui. Enregistrez votre fichier et déteignez correctement l'ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez réviser les différentes options d'impresse. Dans le prochain cours, vous passerez tout un test pratique. Donc, vous devez tout rester présent pour le test pratique. Après cela, Computer Shiksha organisera un test écrit pour vous tous. Alors, bonne journée! Et à bientôt!